Hello, hello, bonjour, chers followers, bienvenue dans notre émission « Les rembats dans la vie d'un entrepreneur ». Les rembats dans la vie, émission dans laquelle on va parler, on parle des problèmes durs que vivent les entrepreneurs, les petits coups durs qui vivent, les côtés sombres, et qui montrent que eh, la vie n'est pas rose. Et surtout, pour prouver aux entrepreneurs que eh, ce que vous vivez, d'autres le vivent. Tout le succès que vous voyez, les gens qui présentent des trucs sur Facebook, sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est pas totalement ça. Il y a l'envers du décor. Et cette émission-là, c'est pour présenter l'envers du décor. Ce qui n'est pas rose, là. voilà, ce qui n'est pas rose, Là, on va vous présenter ça pour vous donner de l'espoir, pour dire que vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Et surtout, vous donner euh, quelques leçons à tirer pour sortir de ce genre de situation. Alors aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des vols dans l'entreprise. Des vols dans votre entreprise. Voilà. Alors moi, c'est arrivé deux, trois fois, trois fois, comme ça on va dire, dans ma vie d'entrepreneur. La première fois, c'était une, une recette d'une une, une entre, entreprise. Enfin, on avait fait la prestation d'une entreprise. Et puis, le, le client a payé. Il a payé. L'employé en question, là, il a d'abat le blé. Il a d'abat le, le blé, il a mangé le blé, c'est fini. Et puis comme Dieu ne dort pas, vous savez quand on peut vous voler, au même jour là, quand Dieu veut révéler quelqu'un, il va mettre la personne dans une situation je faisais un peu un contrôle et puis je sais plus quoi. Et puis il se trouve que les clients, je le connaissais personnellement. Donc, il dit, toi-même là, même, tu n'as même pas payé, même. tu n'as même pas payé ce que tu nous dois, tout ça. Mais comment j'ai payé Et ce jour-là, le gars il a payé par chèque. Donc, il n'y a même pas de débat même. Il dit, tu as payé. Il dit, non, tu n'as pas payé. Vu ton point, le point des de impayés, là, tu dedans. Il dit, j'ai payé. Il fait sortir de chez Cross, photocopie, il envoie. Et avec la, celui qui est venu prendre a décharge, vous savez, quand dans les entreprises, <rire> tu décharges, le gars appelle décharger. il appelle ça déchargé. ils l'appelle le gars, il panique. Et ça, c'est des cas comme ça. J'en ai plusieurs comme ça. J'en ai trois, trois, quatre cas comme ça. Et ça, ça fait, c'est pas le montant qui est volé qui, qui, qui fait mal, c'est l'atmosphère de méfiance qui se crée dans l'entreprise quand il y a des vols, c'est ça même qui peut détruire l'entreprise. Et, et puis ça peut te rendre fou, ça peut te, parce que toi-même tu te dis mais est-ce que c'est est toi qui, souvent même tu te demandes si c'est toi-même qui, qui, qui, qui, qui, qui n'as pas mal compté. J'avais des recettes dans, ma, dans mon entreprise il y avait des recettes et je faisais le point des recettes chaque vendredi. C'était une habitude, je devais, il y avait tellement d'activités que je ne pouvais pas suivre au jour le jour. Donc j'attends vendredi et puis je fais les points. Souvent, mais je laisse l'argent même dans mes tiroirs et puis c'est lundi. Si tellement épuisé, samedi, je fais cours de cabinet, je rentre ici, je sors là. Donc je laisse et puis c'est lundi. Donc quand les vendredis, j'ai fait mon point toute la semaine, j'ai remarqué qu'il y a toujours une gare de 10 000, de 20 000. Je me suis dit, non, peut-être dans la précipitation, il est pas bien compté. Ça là, plusieurs fois jusqu'à ce qu'on découvre que non, il y avait un gars qui m'agressait. Voilà, donc ça, c'est des, des choses qui arrivent dans la vie d'un entrepreneur. On va vous voler vos recettes, on va vous voler des choses. Voilà, alors, quelles leçons tirer, mais comment gérer ça D'abord, il faut vous dire que bon, euh, les histoires de vol, de, de, de, de, les histoires de vol dans l'entreprise, ça peut arriver. Même banque même, il y a tout le temps, ils sont tout le temps en train d'envoyer les gens à la DST parce qu'il y a un vol dans les caisses. Là où il y a manipulation d'argent, il y a très peu de gens, en tout cas, je ne connais pas beaucoup de gens qui ne sont pas tentés de, de piocher. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est courant dans la vie d'un entrepreneur. Alors, par contre, ce qu'il faut faire, première action, comment il vous propose Ne tolérez pas le vol dans votre entreprise. C'est-à-dire que si vous avez attrapé le gars, vous les renvoyez. Ça n'a qu'à un employé qui a fait 28 ans, vous, vous les renvoyez. Vous les renvoyez pour deux raisons. Pour la première, la, la première raison, c'est que, à partir du moment où il a été pris là, vous n'aurez plus la même confiance que vous aviez en lui. Même s'il a fait 28 ans. Ça serait un climat de méfiance. Ça serait un climat de, de méfiance. Même si c'est un bon employé. Voilà, parce qu'il vous, vous a montré qu'il pourrait vous piquer. C'est un peu comme l'infidélité l'infidélité dans les coups, quoi. Tant qu'on n'a pas attrapé la bombe, ça reste là, ça reste son son. Mais le jour on t'a bombé, là. C'est vrai, la femme ou bien le, le conjoint ou la conjointe peut pardonner. Mais ça vous prend du temps pour recoller une telle blessure. C'est comme une trahison Par exemple, la personne te faisait confiance. La personne te faisait confiance. Et si la personne te faisait tu faisais confiance à la personne, c'est ce qui a fait qu'elle a pu te voler. Parce que quelqu'un qui on en fait pas confiance a très peu de marge de manœuvre. C'est généralement ceux à qui on fait confiance qui volent. Donc, ça crée un climat de confiance. Donc ce n'est même pas la peine. renvoyer cette personne là parce que vous ça va prendre 28 ans. De la même manière, ça prend 28 ans pour gagner cette confiance. Ça va prendre 28 ans pour enlever ça de votre tête. Donc, c'est pas la peine de libérer la personne en même temps. En de bons termes. Deuxième raison pour laquelle il faut faire, c'est que généralement, le gars qui a volé là, il y a de fortes chances, 90% des chances qu'il recommence. Parce que le vol est une solution généralement de quelqu'un qui, qui, qui, qui, qui aime la facilité. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé des moyens légaux de régler son problème. Donc, il a, le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de toi te voler. Voilà. Donc, il y a, a eu tout un raisonnement dans sa tête. Parfois, même là, le voleur, là, il trouve que c'est juste même de t'avoir volé. Hein. Le gars ne paye pas bien. Attends, il a volé. Donc, il y a tout un raisonnement qu'il a fait. Et à partir de ce moment où son raisonnement a été forgé comme ça, quand il aura une autre occasion, il va frapper, là, là, il trempe qu'on l'a attrapé. et qu'on le menace de perdre son emploi, donc il va se jouer les honnêtes, mais il va recommencer, il y aura une occasion, il va frapper, il va frapper plus fort, il va frapper plus fort, donc c'est même pas la peine, voilà, généralement, bien il y a d'autres, elles ont, elles ont un gros train de vie, donc euh, elles piochent dans les recettes pour pouvoir tenir les train de vie, donc c'est pas la peine, C'est pas la peine. Voilà. Et puis, sans confiance hein, en vos collaborateurs, vous ne pouvez plus travailler comme avant. C'est pour ça que c'est mieux de se séparer de lui. Voilà. Donc, euh, je sais que les entrepreneurs, beaucoup sont victimes de vols. Euh, euh, Ce n'est pas la peine de multiplier les, les, les techniques de contrôle. Ça vous coûte cher. Si vous doutez d'un employé, il vaut mieux vous séparer de lui. Ah, vraiment, je doute que tu... Vraiment, que il regarde là, c'est toi seul qui peux voler. Voilà. Maintenant, tu dis que c'est pas toi, je n'ai pas les preuves, mais c'est mieux, on a qu'à se séparer. Voilà. Tiens, un mois, deux mois de salaire, vous calculez ces trois, et puis basta. Voilà. C'est vrai que ça fait mal, mais le climat de confiance, il faut, il faut absolument ramener le climat de confiance dans votre entreprise. C'est ça. Parce que sans climat de confiance, tu ne peux pas dire non, je ne lui fais pas confiance, et puis tu travailles. Non, ce n'est pas bon. C'est pas bon, vous ne pouvez pas être tout le temps sur vos gardes, vous devez vous focaliser sur la clientèle, vous pouvez pas être sur votre, vos gardes, vos collaborateurs doivent vous aider à vous focaliser sur la clientèle, et non, vous regardez, vous suivez les uns les autres, voilà, et moi, par expérience, tous ceux qui sont lancés dans les caméras et tout ça, ça n'a jamais rien changé, il faut couper le verre, il hein, faut enlever le verre dans le fruit, voilà, sinon, ça ne va pas passer. Voilà, c'est douloureux, mais moi, c'est mon opinion. Vous pouvez mettre en commentaire si vous pensez qu'un voleur, il faut le laisser dans l'entreprise prospérer et que vous pouvez le changer, vous pouvez l'évangéliser. Ça, c'est votre problème. Voilà, mais moi, le travail de Dieu, là, il n'est pas ça pour faire mon travail. Voilà. Lui, les chrétiens, mais les musulmans. Et la plupart du temps, dans nos pays, là, ils sont quasiment tous chrétiens, mais musulmans. Les deux religions, là, disent de ne pas voler. Dieu a dit ça, il n'a pas craint Dieu, il a volé. Là. Toi, tu vas lui dire quelque chose et puis il va, te, il, va, il, va, il va... Toi qui es homme à côté de lui, là. Mon cher, il n'a qu'à partir. S'il ne veut plus voler, il va, il, va, il va... Dieu va lui donner une occasion, dans une autre entreprise, où il ne va plus voler, et puis il va faire ses preuves là-bas. Mais toi, c'est bon comme ça, faut te libérer. Voilà, c'était les coups durs, les petits coups durs de l'entrepreneur. Et puis, je crois, on est plus... je ne sais plus si on est sept ou huitième épisode. Mais bon, en tout cas, on se retrouve... Pour le prochain épisode, bye bye.